Vous souhaitez utiliser Instagram sur PC et vous cherchez un logiciel pour le faire Vous avez cherché des logiciels que vous avez testés et qui ne vous plaît pas Bonjour ici GeekTech et aujourd'hui je vous propose une solution pour utiliser Instagram sur votre PC sans télécharger de logiciel. Petite explication avant de commencer. UserAgent est une série d'informations envoyées par ton navigateur lors de chaque requête vers une page web, il permet au site que tu visites de connaître entre autres la version de ton navigateur et de ton système d'exploitation, exemple Windows, Mac ou Linux. Il est très simple de modifier ces informations pour faire passer son navigateur web pour celui d'un iPhone, d'un Google Phone, sous Android ou simuler tout autre équipement, moteur de recherche, navigateur différent, etc. Tu peux par exemple utiliser cette information pour différencier les navigateurs et afficher une page différemment selon la version du logiciel, utile lorsqu'on sait que les navigateurs n'affichent pas toujours les pages de la même façon, et c'est avec cette méthode que tu peux avoir Instagram sur ordinateur. Alors comment publier sur Instagram sur un navigateur web avec plusieurs switches avant Instagram est conçu principalement comme un service à utiliser des appareils mobiles mais il existe toutes sortes de raisons pour lesquelles tu voudras poster des photos à partir d'un ordinateur de bureau ou portable plutôt que d'un téléphone tu peux bien sûr envoyer la photo de ton ordinateur à ton téléphone et télécharger à partir de là mais cela devient très lourd assez rapidement il existe cependant des façons de publier directement à partir d'un ordinateur et j'ai mis en place deux bonnes méthodes, une qui utilise un plugin et une utilisant des émulateurs, il s'agit d'un guide sur la façon d'utiliser un navigateur web régulier comme Chrome ou Safari sans avoir besoin d'acheter une application séparée ou d'installer un plugin de navigateur. Utilisation d'Instagram avec un navigateur web de bureau Tu peux accéder au site Instagram avec un navigateur web régulier sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, mais comme vous le savez déjà, c'est une version simplifiée. Lorsque tu es connecté à ton compte via le site web sur un navigateur de bureau, tu peux afficher des photos et même les commenter mais une chose que tu ne peux pas faire est de publier de nouvelles photos il n'y a aucun moyen de les télécharger l'icône habituelle de la caméra n'est pas là mais il existe un moyen de modifier le comportement de ton navigateur pour que Instagram pense que tu accèdes à via un appareil mobile c'est en profitant de deux choses le premier est que Instagram dispose maintenant d'une version spéciale qui montre aux appareils mobiles qui inclut la fonction de téléchargement. Le deuxième est que tu peux convaincre le site Instagram que tu accèdes à un appareil mobile même si tu utilises un navigateur web de bureau. Il utilise ce qu'on appelle l'émulation de l'agent utilisateur ou l'usurpation de l'agent utilisateur, parfois seulement une falsification d'user agent. Lorsque tu accèdes au site avec cette méthode, il ressemblera très bien mais tu remarqueras qu'il comprend maintenant l'icône de la caméra pour créer de nouveaux messages. Avant d'aborder les astuces pour les navigateurs spécifiques, il convient de mentionner certaines limitations de cette méthode. Cette méthode émule un appareil mobile qui accède au site web d'Instagram. Ce n'est pas la même chose que d'utiliser quelque chose comme BlueStack pour imiter l'exécution de l'application Instagram. C'est important car toutes les fonctionnalités de l'application Instagram ne sont pas disponibles sur le site mobile Instagram. Tu peux télécharger une photo et ajouter une légende, mais il existe certaines fonctionnalités basiques de Instagram qui ne sont pas disponibles via l'interface web. Filtres Depuis peu, tu as la possibilité d'appliquer des filtres, chose qui n'était pas le cas avant. Post multifonction. Instagram a récemment ajouté l'option d'inclure plusieurs images ou vidéos dans une seule publication. Ce n'est pas disponible sur le site. Tu ne peux télécharger qu'une image à la fois pour créer une seule publication. Marquage en photo. Tu peux toujours étiqueter quelqu'un dans la section de commentaires, mais tu ne peux pas taguer quelqu'un dans la photo. Modification des légendes après la publication. Pour modifier la légende d'une publication après sa publication, tu devras toujours utiliser l'application mobile. Pour la première méthode, téléchargez le User Agent Switcher pour Google Chrome ou autre navigateur que tu utilises. C'est une extension simple et ne prend que quelques secondes pour télécharger et installer sur ton navigateur web. Ouvrez la version web d'Instagram, c'est-à-dire www.instagram.com et accède à ton profil. Connecte-toi à ton compte Instagram par le biais de navigateur web d'abord, techniquement, peu importe que tu sois connecté en premier ou pas. Tu peux maintenant publier une photo de, sur Instagram à l'aide de Chrome sur ton PC Windows. Cliquez sur l'icône de la caméra et téléchargez l'image que tu souhaites publier. Comme je disais avant, les filtres sont à présent disponibles, chose qui est bien. Tu peux choisir le filtre que tu as l'habitude de mettre. La seconde chose, tu peux cadrer ta photo si elle est assez grande ou la faire pivoter. Du moment que tout cela est fait, il ne te reste que de la partager avec vos amis sur Instagram. Voici la deuxième méthode pour publier sur Instagram à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable qui n'implique pas d'application tierce ou d'installation de plugin. Il utilise une fonctionnalité intégrée à plusieurs navigateurs web modernes pour accéder au nouveau site mobile d'Instagram. Passez par affichage, plus d'outils, outils de développement ou en faisant clic droit et inspecter. Cela ouvrira le panneau outils de développement, selon la disposition de ton écran et ton navigateur il peut apparaître dans un onglet séparé ou se trouver au bas de ton onglet actif, hein, peu importe. Tu vas avoir beaucoup de codes, de menus et d'anglais. pour cela tu peux ignorer la quasi totalité, Recherchez la petite icône en haut à gauche qui montre un téléphone et une tablette. Cliquez dessus, la fenêtre du navigateur va maintenant se transformer en dimension d'un smartphone ou d'une tablette spécifique tu peux changer le téléphone à l'aide du menu déroulant, mais si ce n'est pas important quel paramètres vous utilisez ici tant qu'il s'agit d'un appareil mobile standard donc il ressemble maintenant à l'application mobile et surtout tu peux maintenant voir l'icône de la caméra ainsi tu peux utiliser tout comme l'application mobile utiliser l'icône de la caméra pour créer une nouvelle publication en parcourant une nouvelle photo et en la téléchargeant Personnellement je trouve que la première solution est meilleure car avec le mode développement cela reste beaucoup limité et moins pratique mais je t'invite à tester les deux solutions et choisir celle qui te convient n'hésite pas de laisser ton avis en bas sur le commentaire et si tu as autre chose que tu souhaites connaître ou tu ne sais pas comment faire propose les et je serai ravi de faire une vidéo dessus en espérant que cela t'a plu je t'invite à liker et de t'abonner pour plus de vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.